En ce moment, vous n'avez pas pu le louper, il y a un mouvement de contestation de la nouvelle réforme des retraites. Les mouvements de contestation pour les réformes des retraites, c'est vraiment pas nouveau. On se rappelle notamment de celui de 2010, où euh, le gouvernement voulait faire passer l'âge de légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Et euh, ce qui est passé d'ailleurs, mais avec un gros mouvement social derrière. Et puis on pense surtout à euh, 1995, le plus gros mouvement social depuis mai 1968. Euh, mouvement social qui va carrément euh, permettre le retrait de la réforme. Mais moi, cette mobilisation et cette réforme des retraites, euh, ça me fait penser à un texte. Ce texte, il est fondamental dans notre République. Ce texte, il est à la base de tout notre système social. Ce texte, on peut même le considérer comme un complément de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Pourtant, il est étonnant et pourtant, il est quasiment certain que vous ne le connaissez pas vraiment. Ce texte, il a été fait à la suite d'une guerre. Ce texte, il date de 1946 et c'est le préambule de la constitution de la quatrième république. En 1945, vous vous doutez bien que le contexte n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. A l'époque, on sort de 4 ans d'occupation par l'Allemagne nazie de, du territoire on a eu une libération euh, qui a fait que l'Allemagne nazie a décidé de commettre tout un tas de massacres. Et puis, euh, on a eu donc quatre ans d'histoire qui sont un vrai traumatisme pour la France, euh, à la fois bah, pour tous les massacres qui ont été commis en parallèle de la guerre. Vraiment, la France qui sort de la Seconde Guerre mondiale n'est pas du tout une, une France qui est forcément rassurée, et c'est une France qui surtout n'a plus confiance en ses institutions. Parce que euh, Pétain a été mise en place par les institutions de la Troisième République, finalement. Donc la France décide de se douter de nouvelles institutions. Et pour faire ça, il va y avoir deux choses qui vont être organisées, des élections législatives et un référendum. L'élection législative, elle permet de mettre en place un nouveau pouvoir législatif, normalement, donc des députés. Et le référendum, il veut en fait transformer ces députés en constituants. Donc leur donner l'autorisation bah, de faire une nouvelle constitution, la constitution de la Quatrième République. Les élections législatives donnent la gauche gagnante, le référendum donne un oui, donc les constituants, qui sont majoritairement de gauche et de gauche communiste, se retrouvent à faire un premier projet de constitution. Ce premier projet de constitution de la 4ème République sera refusé, il y aura de nouvelles élections législatives, cette fois les parti le parti gaulliste va avoir un petit peu plus d'avance que la gauche, et donc on va avoir une constitution de compromis, qui va être adoptée, c'est la constitution telle qu'on la connaît, de la 4ème République. Le préambule de la constitution de 1946, c'est issu de la seconde guerre mondiale directement. En fait, le but, c'est d'éviter de reproduire le même problème que ce qui s'est passé euh, en, fait, en 1933 et suivant, qui ont permis par exemple en Allemagne à Hitler d'aller au pouvoir et qui ont permis tous les massacres qui ont suivi, donc le but, vraiment assumé de ce préambule, c'est de donner de nouveaux droits aux citoyens. Je vais vous lire juste le premier paragraphe, et vous allez voir que vraiment, on est sur quelque chose d'assez euh, novateur. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Le premier paragraphe, donc là, c'est une réaffirmation des principes de 1789. Réaffirmation, euh, ça signifie tout simplement que, euh, on va dire, on réaffirme, on proclame à nouveau, on va donc étendre les droits des citoyens qui avaient été mis en place en 1789. Et puis, ensuite, il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux, ci-après. Et c'est ça qui est fondamentalement nouveau. Les principes particulièrement nécessaires à notre temps, ces principes qui doivent normalement empêcher un nouveau système nazi d'arriver en place. Et vraiment, ces nouveaux droits, eh ben, ils sont vraiment neufs euh, pour l'époque. Hein. On a euh, les droits des femmes, le droit des minorités, la non-discrimination, notamment à l'emploi, le droit des travailleurs, avec le droit de grève, qui est garanti directement dans le préambule de la Constitution, euh, la représentation syndicale et plein, plein, plein d'autres choses. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment, c'est la retraite. Et donc, il va falloir qu'on s'intéresse à un paragraphe qui est le paragraphe 11, qui est le dernier que je vais vous lire aujourd'hui et qui est fondamental pour comprendre en fait la naissance de la sécurité sociale et donc de la caisse de retraite. Donc, ça parle de la République, c'est pour ça que ça commence par elle. La République garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Donc ça, c'est la graine de la sécurité sociale, et donc, des retraites. Mais au-delà de la graine de la sécurité sociale, au-delà de la graine de la retraite, ce texte, il nous parle du droit au repos, du droit au loisir, il nous parle vraiment du droit des femmes, du droit des au niveau des discriminations, il nous parle de, de à peu près tout, et il nous en parle d'une manière qu'on n'a plus tellement l'habitude d'entendre. Moi, c'est un de mes textes préférés d'un point de vue constitutionnel, parce que c'est vraiment rare de voir des positions aussi fortes qui vont même à l'encontre de euh, peut-être l'économisme qu'on a actuellement, des positions aussi fortes qui sont euh, aussi tenues par euh, à la fois, certes, une aile gauche qui était très puissante à l'époque, mais aussi... Euh, un centre droit de l'époque qui est euh, le, le centre euh, un peu gaulliste de, de ce qui se passait. Donc, on est vraiment sur euh, un texte qui est hyper innovant et hyper surprenant quand on le regarde avec nos yeux d'aujourd'hui. Je vous invite à le lire parce qu'il est relativement court, mais il aborde plein plein plein de questions qui, pour moi, sont très très très actuelles. Vraiment, je vous invite à le lire. Le lien est dans la description. Je voulais juste vous en parler parce qu'au euh, niveau du système de retraite, et au niveau de la, de la mobilisation qu'il y a aujourd'hui, vraiment, euh, c'est important pour moi de se rappeler de ces principes qui sont, je le rappelle, constitutionnels et euh, qui, à mon avis, devraient être un petit peu plus, plus mis en avant. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en, vous y avez appris des choses, j'espère que vous allez aller lire ce petit préambule de la Constitution de 46. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt, je vous invite à mettre des pouces, à partager cette vidéo, évidemment à sonner les cloches de YouTube, et puis euh, de vous abonner à cette chaîne. En attendant la suite, portez-vous bien, et au revoir.